oui content de vous voir, euh, vidéo SQDC aujourd'hui, on parle d'un produit Broken Coast, le deuxième cette semaine, après avoir vu le Cush Mint, je vous présente le Sunset Sherbet, toujours un plaisir, euh, beaucoup de gens attendaient cette vidéo après avoir vu le Cush Mint, vraiment euh, de mauvaise qualité, on va se le dire, euh, il s'éteignait tout le temps, il s'éteignait tout le temps, il fallait toujours que je le réallume, il euh, faut quasiment un briquet par 3.5 grammes, la cendre était grise foncée, pratiquement noire. Et la fameuse cendre a ramené un sujet là, qui est rendu un sujet d'actualité chez Winman, la fameuse couleur de la cendre. J'ai fait beaucoup de recherches et je vous dis que le flushing et le leaching ne donnera pas de la cendre blanche. Ce n'est pas juste ça, je n'ai pas encore la réponse. Mais ce n'est pas à cause du flushing et du leaching. J'ai regardé quelques vidéos. J'en ai eu un avec des euh, scientifiques. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Euh, on va trouver la réponse à Winman. Euh, le but de Winman maintenant, c'est d'avoir de la cendre blanche. On sait qu'on veut toujours avoir des tricônes. On veut avoir un petit goût de gazi, diesel. On veut un arôme. Euh, on veut un arôme qu'on qu aime. On veut même un look pour les yeux. Mais là, on veut de la cendre blanche. On veut de la cendre blanche, et c'est euh, le but ultime que je me donne. Euh, je suis là-dessus. Je suis là-dessus. Le flushing et le leaching ne donneront pas de la cendre blanche. Ce n'est pas juste ça qu'il faut faire. Sunset Sherbet, un autre produit Broken Coast. Est-ce que Broken Coast est en train de déraper? Est-ce qu'on va avoir encore de la cendre grise foncée noire? Est-ce qu'il va falloir que je le réallume à chaque puff? J'espère que non, 46 et 30, comme tous les produits de Broken Coast, euh, Sunset Sherbet, c'est un mélange de Girl Scout Cookie. Girl Scout Cookie est pratiquement là dans toutes les variétés. C'est une joke. Girl Scout Cookie mélangé en Pink Panties. Donc, euh, le Sherbet, si vous aimez mieux, le Sherbet OG ou sinon le Sunset Sherbet. Trois noms qui, qui veulent dire la même chose. Et quand on, qu on regarde sur les flics, ils nous disent là, que c'est un cannabis quand même assez dispendieux, qu'on retrouve le Sunset Sherbill à 20$ dollars le gramme, donc euh, 3.5$, ça ferait 70$, dollars. donc ici on va se contenter de 46$ et 30$, c'est quand même assez dispendieux ainsi. Taux de THC entre 20$ et 26$, donc euh, nous ici on a eu 21.8$, mais on le sait qu'il ne faut pas seulement regarder le taux de THC pour savoir si on va buzzer. Il faut l'essayer. Il faut aussi regarder les terpènes. On sait que certaines terpènes, les terpènes, c'est un huile aromatisé, un huile aromatique. Les terpènes sont des arômes qui... Euh je pense qu'ils repoussent aussi les insectes dans la nature, mais qui aussi qui donnent des effets différents à chacun. Donc, certaines personnes vont avoir des terpènes plus efficaces sur leur corps que d'autres personnes. Moi, entre autres, j'aime beaucoup myrcène, Limonène. Et malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de cariophyllène dans tous les cannabis que j'aime beaucoup. Pourquoi que je dis malheureusement? Parce que des fois, le cariophyllène a un petit goût poivré, épicé, qui n'est pas tout le temps, tout le temps, là, dans mes arômes préférés. Mais il est souvent dans mon cannabis, euh, que j'aime beaucoup. Quand on regarde ici, justement, le Sunset Sherbet, la terpène dominante, c'est cariophyllène. Donc, est-ce qu'on va avoir un goût épicé, poivré, ou un petit un goût que j'aimerais pas? On ne le sait pas. Ensuite, on a le duo, le fameux duo Myrcène-limonène. Oh mon dieu, le Myrcène-limonène est euh, la deuxième et la troisième terpène dominante du Sunset Sherbet. Et en quatrième terpène, quatrième position, quatrième en ordre de, de quantité, j'imagine, Humulène Et pour terminer, une terpène que je ne connais pas du tout. C-draine. C-draine. C C-E, accent aigu. Waouh, ça c'était mes chats. Oh, j'ai goût de peser sur pause pour aller leur dire d'arrêter. Hey est chats, arrêtez. Ok. <rire> Ah, ah! Ils m'ont déconcentré. Donc, les terpènes, on a la cédraine. Cédraine, on va, on va prendre le temps. On va prendre le temps ici à Winman pour aller voir qu'est-ce que c'est la cédraine. Cédraine, on va mettre cédraine terpène. Donc, on sait que les terpènes sont associés à des goûts, comme on l'a dit, cariophilène, épicé, poivré. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de produits... Euh, de produits de nourriture pour beaucoup de nourriture qui ont la cariophyllène comme terpène. Donc cèdren on va le voir sur les flics. Ah mon dieu, est-ce qu'on est du Canada, des États-Unis, est-ce qu'on a 18 ans, est-ce qu'on a 21 ans Donc ta ta ta ta ta ta est-ce que what is cedren Wood du bois. Donc un goût de bois ça repousse les insectes. Euh, on retrouve ça dans les agents détergents, donc c'est le fun. C'est le fun. Et puis, on peut. ça peut. Je comprends pas parce que je pensais qu'il y avait pas beaucoup d'études de fait, mais là, c'est écrit que ça peut tuer des. des, des, des tumeurs. Des tumeurs. Euh, des cellules tumeurs. Des tumeurs cellules, Oh my god. Ça tue des cellules cancéreuses du foie? Et puis des poumons. En tout cas, man, je ne sais pas trop. Je vais juste faire un petit... Euh, dans euh, Google Traduction. Parce que là, je ne voudrais pas dire des choses. Peut contribuer à tuer les cellules tumorales humaines. Une autre étude a montré que le Cydren, en combinaison avec le Cydrol, peut aider à tuer les cellules cancéreuses du foie des poumons et de la bouche. Donc, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Donc, on va continuer avec le Sunset Sherbet. Parfait, excellent. Donc, euh, on connaît le Ce qui est bizarre, c'est qu'avec le caryophyllène, avec myrcène, limonène, humulène, cédrène, on, on nous dit que ça va goûter fruité. Est-ce qu'il y a un boost ou un boveda, une pochette d'humidité pour garder l'humidité à à, à, dans le pot? Non. Je vais le fumer parce que comme ça, ça sent ordinaire. On va mettre nos lunettes d'approche. Deux énormes cocottes. Deux énormes cocottes avec un petit restant. Donc, on va fumer le joint le petit restant et on va mettre ces deux belles cocottes-là sur mon Instagram. Le lien de mon Instagram est en bas dans la description. Très bien, cette semaine, 300 personnes regardaient euh, mes stories. Est-ce que vous avez vu ce qui se passe là dans ma grow? Hein? J'ai des bébites. Waouh, On a du fun avec des bébites, hein? Allez voir ça sur ma story. Euh, vous allez voir en gros plan qu'est-ce que j'ai comme bébite dans ma grow. Donc on va égrainer ça. Euh, si on regarde de, de plus près, ce fameux cannabis. J'espère qu'il va être mieux que ça, qu'il va être mieux que le Mint. parce que le Mint, qui arrêtait pas de s'éteindre. Très beau, très beau. Écoutez, j'ai tellement vu de beaux cannabis avec tribal, euh, plusieurs cannabis très beaux. On dirait que là, Broken Coast, c'est en train de devenir très bien, très beau. Mais j'ai moins le « wow » qu'au début. Euh, c'est triste, hein? C'est triste. Est-ce que c'est est-ce que c'est Broken Coast qui descend? Ou c'est vraiment les, les, les autres compagnies qui, qui augmentent le standard? Hey, vous savez que j'en ai vu du cannabis à SQDC, je pense que vous avez confiance en Winman. Écoutez, il est beau, mais il n'y a plus le wow qu'avant. J'ai plus le wow qu'avant. Euh, J'ai une annonce à vous faire. Broken Coast, il va falloir qu'ils baissent leur prix. Je suis je, je, je, je, je, je content, je suis excité, mais euh, peut-être que dans l'avenir, je vais l'être moins. Si, si, si, le, si le, la cendre est noire, si c'est tout le temps comme le Cushman, euh, je, je vais être très, très, très déçu. Vraiment, là, très déçu. J'étais vraiment en choc. Écoutez, cette semaine, là, j'ai fumé du Cushman de Broken Coast avec du Pineapple Express de Good Supply. Mauvaise semaine. Mauvaise semaine. Le couchemine il s'éteint, man. Il s'éteint. Pis le Pone Express, man, oublie ça, man. C'est... C'est cariophilène terreux, pis... Avec un petit goût de, de f... sucré-fruité, mais oublie ça, man, oublie ça. Du pot, c'est du pot, pis ça gèle, pis that's it, mais c'est pas... Euh... Tu commences à pas euh... à... mettre ça dans ton, dans ton top 10, là. Ben moi, dans mon top 10, en tout cas! Ben, c'est ça. C'est ça. J'ai envie de dans ton top 10. Ok, on va attention, on va mettre ça ici comme ça, le plateau. Parfait. On fera pas de dégâts. On va utiliser un cote en verre. Euh, Je n'utiliserai pas un cote en carton, un cote en verre pour essayer de vraiment le, le goût, avoir le, le, le, le, le meilleure idée du goût. Certaines personnes utiliseront là, euh, le vapoteur ici vaporisé, euh, Pourquoi pas aujourd'hui hein? Je pense qu'on a du temps. Hein? Euh, pas beaucoup de temps pour le couché hein J'étais un petit peu pressé. Hein, la famille, désolé, désolé. Bon, ça va mal quand on prend un cote en verre parce que c'est très lourd. C'est très lourd et puis là, tout mon cannabis a tombé dans mon plateau. Bon, je veux pas trop trop vous faire perdre votre temps. On va mettre cote en verre. Hey, tu sais pas comment rouler un joint Mets ton cote en verre. Mais... Et hey, puis euh, je vous remercie pour tous ceux là, qui me donnent des commentaires, des idées, comment faire pousser du pot. Mais c'est le fun aussi quand, quand tu as des commentaires des idées de, de personnes qui font pousser du cannabis. Euh, plusieurs d'entre vous euh, m'envoient des, des copier coller de textes. De textes... Euh, je, je, non, ça me tente pas de lire, man. Moi, je regarde des vidéos de, de Master grower aux États-Unis. Je regarde des vidéos de Master grower au Canada. Euh, les textes, j'en lis. J'en lis quelques-uns. Mais euh, je veux l'expérience. Je veux la vraie expérience, des boys. Parce que la cendre blanche, là, c'est pas clair encore. J'ai demandé à des, des gars qui connaissaient ça aux États-Unis. Ils m'ont pas donné la réponse que je voulais entendre. Excellent. C'est vraiment fameux Instagram. C'est vraiment... Euh, on peut communiquer avec des gens qu'on qu aime beaucoup euh, sur euh, YouTube. Et euh, souvent, on a la chance d'avoir une réponse de ces gens-là. Euh, Je suis vraiment content. J'ai communiqué avec quelqu'un qui avait euh, 30 000 abonnés euh, sur YouTube. Sur Instagram, la personne a beaucoup moins d'abonnés. Et puis, euh, ça a été super le fun. Je communique avec cette personne-là maintenant. Euh, un Américain Pas trop connu. Euh, c'est vraiment le fun Instagram. Donc si vous voulez euh, vous abonner, allez vous abonner sur mon Instagram. Abonnez-vous. Euh, J'avais trois quatre graines de, de pot de Sunset de sherbet à la table. J'ai crissé ça à terre. Tu, tu vois là, que Broken Coast, on dirait là, que c'est plus de l'or là. Euh, J'espère que je vais l'aimer, man. J'espère sincèrement que je vais l'aimer. Parce que là, si je t'en maudis là, ça sera pas un, un, un spectacle, là. Je vais être en tabarnak pour vraiment, là. Sérieux, man, là. Sérieux, man. Parce que là, s'il si y a encore des changements avec le Sunset Sherbet pis que la sang est noire pis qu'il brûlent mal, tu sais ce que ça veut dire, là. Tu, tu sais qu'est-ce qui se passe, là. C'est Tilray. Tilray sont associés à Aphria. Ouais, mais ben, Winman, Aphria s'occupe de tout. Winman, tu sais, tu sais, Tilray pis Afria, ils ont fusionné. Mais, Terry, il s'occupe de rien, gros. C'est à les boss. Ah, imagine-toi qu'il y a deux, trois employés de Terry qui ont une promotion. Promotion, va-t'en chez Broken Coast. Va apprendre ce qui se passe chez Broken Coast. On va te renvoyer chez Dubon, Dubon Select. Puis t'appliqueras ce que t'as appris chez Broken Coast chez Dubon, Dubon Select. Hey, le gros, j'espère qu'il n'y a pas trop de tâches. J'espère qu'il n'y a pas trop de responsabilités, lui-là, là. là. J'espère que c'est pas les trois nouveaux. Qui sont occupés du Couchmint. Parce que je pense qu'on a la réponse là, ici, là, hein? c'est la génétique! Alors, je pense que c'était une erreur humaine. Franchement, t'as ça tout le Couchmint? T'es même pas game d'en acheter. Non, hein? parce que je te l'ai dit qu'il était pas trop bon. Puis ça te tente pas de garracher 46$ et 30$ aux poubelles, hein? Ah, 46$ et 30$, man. Tu penses que je suis millionnaire, man, pis je peux acheter du weed de même? Fuck man! Achetez pas ça le couche-mine de Broken Coast, man! Achète pas, achète-les-boubes. Hey t'avais raison! T'avais raison! Hey, c'est de la stitch shit, bro! La couleur est noire! Tu, tu, tu vois la même couleur que moi, là! Pis si je l'éteins pis il se rallume tout le temps, tu vois bien que je le rallume car Oh il était trop humide! Non! Non, était pas humide, man! T'es pas trop humide, là! T'es correct là? Comment tu veux que tu trop humide quand ils mettent pas de pochette de boveda pis de boost? Hein? S'ils sont capables d'avoir un cannabis trop humide, pourquoi tu vas pas dire à tes petites chamis d'enlever les pochettes d'humidité? Il, il était pas trop humide, le cauchemar. C'était juste de la stine marde. C'est de la marde qui sent bon. Oh mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Je peux pas fumer le cauchemar de Broken Coast! J'ai la de Tribal. Ah, je ne tente pas de le fumer, man. Je ne tente pas, man. Mais vais être en tabarnak, man, si la cendre est noire. Si, puis je suis obligé de le réallumer. Santé. Merci à tout le monde qui regarde mes vidéos, qui commente. Merci à tout le monde qui communique avec moi sur Instagram. Là. Super belle semaine sur Instagram. Euh, beaucoup, beaucoup de nouveaux abonnés. Beaucoup, beaucoup là, de gens qui communiquent avec moi en privé. Euh, merci encore pour les pouces. Euh, je suis vraiment content que vous appréciez là, toutes les photos que je mets. Euh, les bébites, hein? c'était spécial. OK, on allume ça. Tu... Je l'allume parce ben, que j'ai goût de fumer. Mais... Bien déçu. J'ai fini Broken Cause de Cushman. J'ai fini le Pineapple Express. All right. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui l'ont aimé celui-là, le Sunset Sherbet. Quelques personnes m'ont rassuré. M'ont rassuré que Sunset Sherbet euh, brûlait mieux. Euh, plusieurs personnes m'ont rassuré. C'est le seul produit de Broken Coast qui est dans la catégorie Indica. Euh, on sait que Broken Coast ont seulement un Indica, le Sunset Sherbet, et un Sativa qui est le Amnesia Ace. Tous les autres produits de Broken Coast sont dans la catégorie hybride. C'est ceux qui brûlent mieux. C'est ceux qui brûlent mieux. Euh, Ils brûlent correct. correct, j'en rachèterai pas. Euh... Il est pas mauvais. Mais je trippe pas dessus, man. Il est pas mauvais. Il y en a qui vont l'aimer. Euh... J'ai juste pris trois pas. Je vais en, je vais, je vais en fumer un peu plus. Euh... C'est difficile des fois là, de, de, de fumer juste un joint et de donner son opinion comme ça. Des fois, elle en fumer un deuxième joint. Déjà là, ça, ça fait une différence. Euh, pour le buzz aussi, je ne suis pas capable de dire le buzz là, en, en 3 minutes, euh, ça prend quand même euh, un, un bon 7-8, ça, ça me prend 8 minutes le fumer le joint, donc ça, ça, ça prend un bon 10-12 minutes là, pour, pour être bien établi dans le buzz, t'sais. je dis 10-12, je ne sais pas si c'est 10-12, d'après moi c'est à peu près ça. Si on reste dans les produits Broken Coast. Je, je le trouve pas super gros Indica euh, si je compare au Pink Kush de Broken Coast, le Savary qui est seulement joint pré-roulé. Il ne m'écrase pas tant J'aime pas ça parler dans le dos de Broken Coast. Je parle pas dans le dos, j'aime pas ça critiquer contre eux. Je... Habituellement, j'ai toujours été capable de dire. Le Roxton à 46,30. C'est normal qu'il soit à ce prix-là. Le Buzz, il dure 3h30. Il ne dure pas 1h30. C'est normal que le Quadra il soit à ce prix-là. Le Quadra, c'est une autre expérience. Le Quadra, il y a vraiment 3-4 variétés, 3-4 arômes que tu goûtes. Le buzz du quadra, man. Le buzz, il, il change, man, dans le quadra. C'est comme... T'as as comme deux buzz dans le même pot. c'est comme... Hey, broken coat Hey, broken coat Mais là, là, ça, ça marche plus, là. Il me semble, ça marche plus, là. Il est bon. Il a de qualité. Mais mélange-moi ça avec un autre pot, là, à 25$, à 30$, là, c'est... Il ne se démarque pas. Il se démarque pas. Les deux produits de Craft Collective, je trouve qu'ils se démarquent encore plus. Euh... Il y en a qui ne jurent que par Broken Coast. Je suis vraiment désolé. La cendre est mieux. La cendre est grise. Grise pâle. La cendre est correcte. Euh, Il brûle bien. C'est correct. Tout est correct. Tu comprends-tu? Mais je trouve pas qu'il est tant indicat que ça. Et puis, euh, le goût est bon, man. Le goût est bon, man. Euh, gélato 33 de l'eau 420, c'est mieux. Euh, gélato Mine de Tribal, c'est mieux. Euh, le Ethos Glue de Laurentien Organique, c'est une autre expérience. C'est mieux que ça, man. Euh, je suis vraiment désolé man, je, je, je, il y en a, il y a beaucoup de monde qui l'aime. Il y a du monde qui m'ont parlé sur Instagram et qui l'aiment. Euh, je vais embarquer, je vais prendre le Rockstone, je vais prendre le Savary, je vais prendre le Quadros si on peut l'avoir, sinon on se le prendra au médicinal. Euh, j'aime mieux le Sunset Sherbet que le Galliano, j'aime mieux le Sunset Sherbet que le Denman, je l'aime plus que le Sonora, je l'aime mieux que le Pipe Dream. Je l'aime mieux que le Couchmint. Le Couchmint est meilleur au goût, mais il s'éteint tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. T'es en tabarnak quand tu fumes un joint de Couchmint de Broken Coast. Ça te relaxe pas, man. T'es en tabarnak. Puis j'exagère pas. Y a aucune exagération là-dedans, man. C'est même pas une joke, man. C'est même pas une joke, man. Donc Sunset Charbet, on va dire que c'est mon quatrième meilleur de Broken Coast. Après le Rockstone, après le Savary, et après le Quadra. Donc, euh, petit goût de Karyoufilin, euh, Myrissa un euh, petit goût de couche en arrière. Euh, plusieurs goûts, plusieurs goûts, un petit goût de couche. C'était Karyoufilin, ça fait deux goûts pour moi. Puis pour moi, le, le, le, le c'est Myrissa monène ensemble qui, qui font ce goût de couche-là. Et puis un petit goût bizarre qui de la, la cédraine, j'imagine, mais pas dans le On dit c'était le bois. Un goût complexe. Un goût complexe. Un buzz plus qu'ordinaire. Et euh... hey, vraiment là. <rire> Je l'aime pas, man. J'aime pas le buzz. Je bosse pas, bro! Non, faut que je me calme. Faut que je, faut que je me calme, là. Je suis un peu, un peu fâché. J -j -j... Puis juste de voir que je suis fâché, tu vois que je suis pas écrasé. Tu, tu vois que c'est pas un gros indica. J'ai goût de, de, de... J'ai goût de te jaser ça pendant 5 minutes, mais je vais arrêter ça là parce que je suis en train de réaliser que je ne gèle pas, là. Y'a-t-il un tournant dans Broken Coast? Il y a un tournant, là. A... C'est en train de virer, là. Je, je, je fume un joint en ce moment. Puis je, je, je, je suis pas gelé, man. Je suis pas gelé. Il faut que je, faut, faut, faut j'enroule un autre. Puis pas, pas à peu près, là. Pas à peu près. Je pense que je être obligé de me, me, me rouler un wet panties. Non, c'est pas des snow jokes, man. Hein. Ce pas drôle, man. Je, je suis pas satisfait du buzz. Je suis pas satisfait du buzz. Du tout, du tout. Je ne le recommande pas, man. Je ne le recommande pas. Tu sais, je suis là, si je suis basé, es moins qui Ah non, oublie ça, man. Pour 46$ d et 30, prends pas de chance. Parce que tu. Tu ne pourras pas dire que je suis dans le champ, man. tu vas dire, ah ouais, ouais non, ouais non, ouais, ouais, non, ouais, raison, ouais. ouais. Alright? Donne un pouce à la vidéo, écris un commentaire, abonne-toi à Winman sur Instagram, abonne-toi abonne à Winman sur YouTube, et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!